La branche va pouvoir mutualiser, sur l'ensemble des entreprises et donc des salariés, mutualiser le coût de la portabilité. C'est la réponse idéale pour les petites et moyennes entreprises, sans parler pour les très petites entreprises. Le premier avantage, ça va être la, la simplification des démarches. Simplification des démarches, euh, mise en place très simple, hein, puisque finalement le régime il est livré clé en main et on s'aperçoit bien entendu euh, pour toutes ces entreprises qui, dans la plupart des cas, n'ont pas de direction de ressources humaines, eh c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide et c'est aussi beaucoup plus sûr. Toutes les entreprises relevant de ce secteur d'activité sont logées à la même enseigne. L'organisme assureur ne peut pas faire de sélection médicale. L'intérêt, c'est que la branche professionnelle connaît bien son secteur d'activité. Et elle va pouvoir mettre en place des garanties totalement adaptées aux besoins des salariés. Et ça, je crois que c'est un point aussi fondamental.